Alors bonjour euh, bonjour à ETV, voilà bonjour euh, à tous, alors je transmets juste un petit message, c'est euh, sur euh, le petit sujet, hein, moi en ma personne, la société en Guadeloupe hein, qui euh, euh, a fait beaucoup de divisions sur la différence, les religions, les couleurs et les caractères et euh, j'aimais transmettre euh, aujourd'hui parce que c'est important pour moi de donner ce message et que pour, pour vous, euh, que ça puisse peut-être demain, de le faire du changement, d'évoluer et de savoir le vivre ensemble. Voilà. Alors, pour la manif, alors, je, je suis euh, apte, hein, parce que je suis tout à fait d'accord, hein, on, on est dans, dans une démocratie où les manifs, c'est un droit euh, de barrage euh, contre la vie chère. Euh, le pass vaccinal obligatoire, hein, ce que j'aborde, ce qui est tout à fait normal, euh, du fait que le CHU n'a pas été abouti en raison d'incendie il y a quelques années, hein, qui date on dit que c'est dire que ça date d'hier. Et euh, du fait est que, euh, euh, on, on a aussi des droits euh, de, de pouvoir avoir des droits d'avoir des droits d'avoir des. On va dire un salaire. Qu'on devrait, euh, on va dire, une liberté d'avoir notre propre salaire. Et euh, éviter à ce que l'État nous réduise euh, notre salaire euh, en nous font passer pour des moutons. quoi. Donc voilà, ça c'est mon message. <rire> C'est mon message, voilà. Et puis concernant le, le magnifique euh, endroit symbolique de l'histoire de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, mieux que le Memorial Acte, parce que pour moi, c'est au niveau de l'État, mais il y a un effort, il y a de l'art, des expressions, c'est le livre arbitre, euh, c'est un monde réel, c'est un partage du tous ensemble, c'est le vivre ensemble, c'est euh, l'acceptation euh, de pouvoir s'exprimer, et euh, d'être euh, en positivité, en harmonie. Donc euh, voilà mon message euh, à ETV et euh, pour moi-même, euh, de ma conscience, que euh, ça fait plaisir de parler avec vous et de transmettre le message, sans honte et sans regret. <rire> Audrey, ça c'est mon prénom. <rire>